des enjeux écologiques et sociaux, les deux faces d'une même pièce. Tout est lié et il n'y a pas de planète B. Nous y voilà 30 ans déjà. 30 ans que des femmes et des hommes de talent, de conviction, m'accompagnent dans ce qui est devenu au fil du temps le combat de nos vies au sein de la Fondation. 30 ans que la générosité de nos mécènes, de nos donateurs, que le soutien permanent, fidèle des citoyens nous donne non seulement les moyens d'agir, mais plus précieux encore, l'énergie d'agir. 30 ans pour qu'une question marginale se mue en un enjeu de civilisation majeur. d'invisible hier. L'urgence écologique s'étale sur nos écrans en permanence au quotidien avec ses conséquences sociales et humaines de plus en plus tragiques. Comme vous, nous souffrons évidemment de voir ces catastrophes s'enchaîner, de voir des vies brisées, de voir la nature de plus en plus défigurée, mais quelque part nous refusons de nous y habituer et plus encore de nous y résigner. Nous refusons de nous résigner tout simplement parce que nous sentons bien qu'un autre monde est à notre portée, un monde évidemment plus solidaire, plus équitable, respectueux du vivant et quelque part ce nouveau monde il est déjà en train de germer 30 ans après la création de la fondation la victoire historique de l'affaire du siècle qui reconnaît le manque d'action de l'état dans la lutte contre le changement climatique quelque part sonne comme un engagement supplémentaire dépasser les blocages surmonter les clivages apporter des réponses précises et concrètes aux questions écologiques et sociales accompagner partout où c'est possible les jeunes qui veulent agir voilà dorénavant le leitmotiv de la Fondation. On sait bien que les prochaines années seront déterminantes. Alors passons-les ensemble pour réussir ce que nous avons commencé.